Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, je sais, oui, vous êtes contents que le Paris Saint-Germain soit éliminé et soit cantonné au championnat de Ligue 1. Mais sachez, mesdames et messieurs, que la nuit porte conseil. Et je tiens à vous dire une chose qui peut paraître choquante, mais si le Paris Saint-Germain pue autant la merde, c'est à cause de nous, les supporters. Mais oui, c'est nous, les supporters, qui donnons la force à cette entreprise de nous couillonner. Là, qu'est-ce qui va se passer Le marketing du mensonge va recommencer. On va commencer à nous sortir des boucs émissaires, c'est-à-dire des personnes à qui euh, on va mettre toutes les responsabilités sur la saison absolument catastrophique du Paris Saint-Germain. On va nous parler de l'entraîneur, on va nous parler du staff. Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont arrivés en 2012 et depuis 2012 jusqu'en 2023, on a eu le droit à quoi Que des humiliations en Ligue des Champions au niveau européen. Mais derrière, le marketing de mensonges a toujours été assuré. Les millions sont sortis. Et en plus de cela, quand les millions sont sortis, mesdames et messieurs, nous, qu'est-ce qu'on a fait Eh ben, on s'est occupé de faire en sorte que le club se sente bien. C'est-à-dire qu'on a acheté des maillots, qu'on s'est rendu au stade, qu'on a cliqué sur tous les articles, qu'on a propagé, pro -pro -propagé euh, euh, euh, l'histoire du club, on en a parlé autour de nous, on a fait tout ce qu'il fallait ça veut dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, où il est, sa politique euh, euh, économique, elle fonctionne très très bien. Donc, pourquoi ils vont changer Pourquoi ils vont changer Pourquoi ils vont se mettre une éthique sportive hein, Alors que mettre les millions, vendre les maillots, vendre les places pour des pour des entraînements, euh, des trucs comme ça, ça fonctionne. On est tous là, on est au rendez-vous. Quand ils vont s'entraîner, on est là, on va les voir. Ah donc c'est normal, comment voulez-vous hein, qu'il y ait du changement au Paris Saint-Germain si on accepte les débauches du Paris Saint-Germain hein Si vous voulez que quelque chose change, il va falloir taper là où ça fait mal, ça veut dire où Au portefeuille, ça veut dire quoi Se faire mal, se faire un petit peu douleur arrêtez de supporter le Paris Saint-Germain, allez supporter des équipes qui en valent la peine. Et vous allez me dire quoi? Que vous connaissez pas quelqu'un autour de vous qui mérite d'être supporté, qui fait du foot? Regarde, j'ai la larme à l'œil, hein? J'ai la larme à l'œil! Eh oui! Hein? Comment c'est possible que moi, à foot Jesse Soco, hein, un homme, comme moi, je suis là, posé dans mon canapé, en train de supporter. Ouais, ouais, tais-toi là. Ouais, c'est quoi ça là? Ouais, ouais, hey, oh! Non, quoi que, tu as quelque chose à me dire. Je vais écouter. Excuse-moi de t'avoir manqué de respect. Mais bon, voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Voilà, donc euh, voilà mon message. Arrêtez de supporter le Paris Saint-Germain si vous voulez qu'il y ait du réel changement. Arrêtez d'aller liker les posts. Arrêtez de commenter. Arrêtez tout. Là, là, ils vont recommencer leur marketing, ils vont s'excuser, je. le Jogon Bramba, euh, il va commencer à dire qu'il va racheter des clubs, à racheter tout n'importe quoi. Et nous on va recommencer à se dire, ah oh, mais là, mais c'est pas possible, il a acheté Broly. On est obligé de gagner. Il a acheté Broly, Freezer, Cell, Sangoku, il a acheté les méchants et les gentils. C'est fini. Il a même Thanos dans l'équipe. C'est fini, on va gagner. Mais ben non. Tout ça, ça fait partie du marketing. Mesdames et messieurs, on verrait. La politique, elle fonctionne. hein? Ça fonctionne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au Paris Saint-Germain Qu'est-ce qui fonctionne pas hein Si ce n'est euh, euh, la Ligue des Champions. Tout le reste, ça fonctionne très très bien. Les ventes de maillots se, se, se, se passent à merveille de partout dans le monde. Partout Hein Voilà